Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo sur le petit déjeuner. Je tenais à vous montrer ce que l'on mange au, dans un hôpital. Donc des produits laitiers, du sucre, du pain, du beurre et euh, un pampril, enfin du jus d'orange. Voilà, euh, aucune fibre, que des produits laitiers, que du sucre rapide. Voilà si ce qu'on devrait prendre au petit déjeuner. Des fruits, bananes, pêches, prunes, des noix de cajou, noix d'Amazon, noix de grenoble, avec une tisane dans lequel je vais presser du gingembre, du curcuma, rajouter du miel, du citron. Donc là, je vais couper mon eau bouillante avec de l'eau froide, histoire d'avoir une tisane chaude, mais pas ébouillantée, pour ne pas abîmer la qualité de ses nutriments. Un presse Vous allez voir, j'ai juste à découper, enlever la peau de mon gingembre, de mon curcuma, le mettre dans mon presse et presser le tout pour en obtenir un jus. Alors pour le curcuma, c'est utilisé traditionnellement dans la médecine chinoise, il me semble que utilisé les... son utilisation date d'il de... y a plus de 4000 ans. On lui prête des effets antioxydants, revitalisants, comme Le gingembre d'ailleurs. Elle a également des vertus préventives anti-cancer. Elle soignerait apparemment plus de 600 maladies connues grâce à son taux élevé de curcumine. Elle a également un effet détoxifiant pour l'organisme. Elle aide à drainer et réparer foie, intestin, estomac. Elle soigne également l'arthrose, les tendinites et toute autre blessure. Elle supprime le candidat albicans, les vers et tout autre parasite. Pour en savoir plus sur les effets bénéfiques de, de ces produits, je vous mets un, un lien dans la description. Pour le gingembre, c'est également utilisé dans la médecine ayurvédique indienne. Son usage par contre remonte à plus de 5000 ans. On lui prête des effets bénéfiques pour la digestion. On dit qu'elle est très revitalisante, énergisante, antinausée, donc bon pour la digestion. Elle est également antibactérienne, antivirale, elle stimule le système immunitaire et aide à prévenir tout ce qui est cancer du côlon, intestin. Elle aide également à protéger le foie et les poumons. Donc voici ce que ça donne. Une fois que c'est pressé, je rajoute également du citron. Voilà, donc une fois que c'est pressé, donc je retire tout. Moi, je mets la pulpe parce que j'aime bien, ça ne me dérange pas. Et je vais également rajouter une pointe de poivre noir, puisqu'apparemment ça décuplerait les effets bénéfiques du, du curcuma. Donc, j'en mets pas beaucoup, hein, parce que le but, on le bon, sait le matin, hein, c'est un... le poivre. Si vous en mettez trop, ça va être un petit peu dur, mais bon. C'est très très bon. Donc, ça vous fait vraiment une, une tisane parfaite. Vous avez juste à rajouter du miel, du miel bio hein, de préférence. Même si on ne peut pas prévoir où est-ce qu'ont été butinés les abeilles, c'est quand même préférable. Donc voilà, et ça vous fait vraiment une boisson qui est succulente. Je vous dis, c'est vraiment excellent. En plus, ça vous donne la pêche pour toute la journée. Et si vous faites ça euh, bah, tous les matins, euh, bah, vous allez avoir une santé d'enfer. Surtout si vous mangez également un bon plateau de fruits et des noix. Voilà, donc rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour démarrer sa journée. Je vous souhaite à tous une, un très bon début de journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez critiquer et surtout à vous abonner. A bientôt